Je suis parti de, de, de, de mon histoire personnelle mais pour moi ce qui voilà il fallait absolument absolument que ça déborde de, de ma propre histoire parce que moi ce qui m'intéresse c'est de, de m'inscrire dans, dans l'universel, rester avec mes, là, mes, mes petits soucis de sommeil enfin je pense que ça, ça n'aurait pas intéressé grand monde et puis voilà dans, dans ce sujet je me suis rendu compte que je souffrais d'insomnie mais quand j'en parlais avec euh, des gens autour de moi j'ai l'impression qu'une personne sur deux souffrait de deux mots quasi identiques, euh, donc je, ça m'a amené à, à me poser des, des questions sur euh, euh, c'est quoi l'insomnie euh, Souffre-t-on réellement d'insomnie ou euh, d'une inadaptation au rythme que nous impose la société euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres manières de dormir Comment dormait-on avant A-t-on toujours dormi de la même façon euh, ça m'a fait prendre conscience que je, je ne connaissais pas grand-chose au, au sommeil et, et euh, euh, que j'avais pas appris ce que c'était un biorhythme. Puis je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, on dort un tiers de, de notre vie et on ne nous, nous apprend pas ce que c'est le sommeil. Une nuit, j'en ai eu assez de lutter contre mes insomnies. J'ai décidé de sortir de mon lit pour rentrer différemment dans la nuit. J'ai élaboré un plan d'investigation, partant de ma maison et de mon lit vers la forêt avoisinante. J'ai d'abord enfin, filmé beaucoup de choses. Ces choses-là, j'ai commencé à les, à, les, à les monter en ayant déjà une idée plus ou moins l'histoire que, que je voulais raconter. Je monte très, très vite mes, mes, mes images pour voir euh, s'il y a des lacunes d'un point de vue euh, visuel. C'est la première fois que je travaille avec un, un, un autre monteur, qui est Rudy Martin. J'ai travaillé sur ce montage pendant à peu près deux, deux ans seul. Euh, puis je suis arrivé avec un ours très, très, très, très large. Et, euh, et, et, et je savais dès le début, en fait, j'ai montré mon, mon dossier de, de film à, à Rudy Martin, parce que je savais qu'à un certain moment, j'allais être bloqué parce par que comme je suis à l'image. Euh, je voulais être absolument spectateur de ce que je vivais pour euh, prendre un maximum de recul, pour devenir un, un personnage, que ça ne soit plus moi, mais que je sois... Un, de me voir comme un personnage fictionnel. Pour interpeller davantage mon spectateur, il fallait que je, je, je sois spectateur que, de ce que je vis. Quand je tourne, je pense aussi beaucoup au son, déjà. Même si, euh, même si je tourne en général en muet, le son est quelque chose qui est, qui est très, très présent, très vite dans, dans, dans ma manière de, de tourner des images. Et je pense que ça, c'est une pensée de monteur. C'est de penser tout le temps, cette relation euh, image-son. Et ce film-ci, d'un point de vue du son, est d'ailleurs assez particulier, parce que, comme c'est un film de nuit, euh, il a fallu construire le, le, le, le silence... Et euh, le silence, ce n'est pas euh, ne pas mettre de son, au, au contraire, c'est choisir des petits sons qui vont pouvoir euh, donner une profondeur au silence. Et pour ce film-ci, on a commencé, et c'est l'opération générale inverse, c'est qu'on a d'abord commencé par le bruitage. On, je suis allé pendant 3-4 jours en studio de, de, de bruitage, et euh, on a commencé à, à, à bruiter euh, tous les sons que, que faisait ce, le dormeur réveillé, cet insomniaque, la nuit. Euh, quand il bouge, euh, ses bruits de vêtements, euh, les sons de pas sur le sol, les sons de pas du chat, euh, quand il marche dans la, dans, dans la maison. On est davantage dans notre tête la nuit, et donc il y a une espèce d'amplification des sons dans notre imaginaire. Chaque nuit, nous perdons conscience de nous-mêmes. Nous échappons au contrôle de notre esprit et nous nous abandonnons au sommeil. Le cycle commence par l'entrée progressive dans le sommeil. Comme un plongeur s'immerge lentement dans l'eau, le dormeur est pris entre deux mondes. Au bout d'une demi-heure, le sujet est totalement immergé. Il n'entend plus les voix et n'a aucune conscience de son environnement. Moi, j'ai appris en tout cas à me réapproprier mes nuits. Euh, je dors beaucoup mieux, enfin, j'ai vraiment appris à, à soigner mon sommeil. Et, et, et c'est un, un film qui met en valeur euh, l'importance de, de, de, de bien dormir. Euh, parce que le, le, le, le sommeil est la condition de, de l'éveil à soi-même et, et aux autres et au, au, au monde. Mais aussi, c'est un film qui, qui m'a réconcilié avec, euh, avec les insomnies et je pense qu'on peut, euh, et j'ai encore des moments d'insomnie, et je pense qu'on peut passer des, des bonnes nuits avec, euh, avec ou sans sommeil. Euh, euh, donc voilà, mais il y, y a évidemment une limite. Ne, ne pas dormir comme ça pendant, accumuler une dette de sommeil pendant plusieurs mois, c'est quelque chose de, de dangereux parce que le, le souci c'est que c'est que le, le, le manque de sommeil s'accumule petit à petit et on finit par s'habituer à, à une réduction de, de, de, notre, de nos performances, de, de, de, de, nos, de notre énergie. Et que ce, ce manque de, de sommeil et peut, d'énergie peut devenir notre peut, peut une, une manière d'être. Et c'est là que c'est dangereux parce qu'on peut tomber dans la dépression et puis le manque de sommeil est lié à, à des maladies aussi. Donc il faut, enfin, voilà, il faut faire attention. Les télésilas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.